Je suis devenue chrétienne en 2011. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Mais cet acte n'a pas été. Euh, euh, C'était pas quelque chose d'instantané. Genre j'arrive à l'église, oh pouf, c'est intéressant, etc. Non, en fait, euh, je suis pas née du tout dans une famille chrétienne où on prêche le plein évangile. C'était vraiment de culture chrétienne. Donc on allait à l'église pour Pâques, pour Noël et euh, éventuellement pour des messes comme euh, les rameaux, etc. Voilà. Et euh, en fait, j'ai commencé à me poser des questions et à chercher Dieu à l'âge de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il y avait forcément un Dieu quelque part et que j'avais besoin en fait, qu'il me donne des réponses sur ce qu'il était à lui, ce qu'on m'avait dit de lui ne me suffisait pas. Et j'ai vraiment entrepris une recherche active. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller à l'église dans la paroisse de notre ville et j'allais toute seule, et parfois avec ma petite sœur, le dimanche, à l'église, pensant que Dieu allait me répondre. Et en fait, euh, ça a pris huit ans avant d'avoir ré la réponse que j'attendais. La réponse voilà, la réponse que j'attendais pour me dire que enfin, il existe, etc. Voilà. Et euh, donc pendant huit ans, j'ai été à, à l'église, j'ai fait, euh, fait le catéchisme, je me suis me baptisée, enfin voilà, j'ai fait euh, des choses comme une bonne chrétienne. Et Dieu en fait n'a pas vraiment, ou du moins j'ai pas ressenti qu'à un moment particulier Dieu m'avait donné la réponse dont j'avais besoin pour euh, pouvoir tout simplement marcher avec lui. Donc voilà, ça a duré huit ans. Et pendant 8 ans, ça m'a pas forcément empêché de vivre comme tout le monde. J'étais une adolescente comme les autres, qui s'amusait comme les autres. et euh, je m'en sortais plutôt bien à l'école parce que mes parents m'avaient quand même donné une éducation. Mais c'est vrai qu'arrivée au lycée, euh, j'ai commencé un peu à, à faire des choses qui ne me ressemblaient pas. Et moi, le truc que j'aimais trop, <rire> le truc que j'aimais trop, franchement, c'était le pilon. Quoi. Ça, c'était mon truc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le pilon, c'est la drogue. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment mon truc. Dès que j'avais. Mon joint, bah, j'étais dans mes rêves les plus fous, etc. Et je me déconnectais totalement de la réalité. Et ça a vraiment servi de substitut aux réponses que je me posais. Quand je suis même, Bah voilà, vous savez qu'en on fume, on n'est plus maître de soi et on entre totalement dans le monde de l'imaginaire, etc. Et pendant les courts instants que ça durait, j'avais l'impression que c'était euh, des choses spirituelles, divines, auxquelles j'aspirais. Mais pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Et en fait, en 2011, j'ai reçu mon baptême à l'église catholique. J'avais donc... Euh, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et je me rappelle, une semaine avant mon baptême, j'étais à l'anniversaire d'un de mes amis que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime toujours beaucoup. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Et je me rappelle que j'avais un joint dans la main. Et je fumais allègrement. <rire> allègrement. Et... Euh, à un moment donné, il y a une pensée qui m'a traversé la tête qui me dit « Mais tu fais quoi Tu fais quoi ?»« Tu vas te baptiser la semaine prochaine et tu sais que c'est un acte qui pour toi est important parce que tu attends une réponse de Dieu. »« pourquoi est-ce que tu le fais ?» Et euh, donc j'avais ce, ce joint dans la main et je me suis dit « C'est la dernière fois que je te fume. »« Parce qu'une fois que je serai baptisée, je te fumerai plus jamais. » Plus jamais, je n'aurai plus jamais rien à voir à faire avec toi. Moi, je l'ai bien fumé, je vous assure que là, franchement, je me, je me suis bien éclatée. Et donc, la semaine d'après, je me suis baptisée. Et j'étais vraiment stressée, en fait. J'étais dans tous mes états, je ne sais pas, je ne suis pas mariée, mais pour moi, c'est comme si j'allais me marier, en fait. Je me suis dit, ok, là, je vais me baptiser, donc je ne serai plus la même, je ne pourrai plus faire autant de bêtises, je ne pourrai plus manquer de respect à mes parents, enfin, voilà, quoi. Et euh, le soir où je me suis baptisée, euh, on a fait une grande fête avec ma famille et donc euh, tout le monde était très heureux et moi, j'avais qu'une envie, c'était de retourner à l'église le lendemain pour pouvoir communier et euh, manger euh, le pain de la communion, là, de chips, là. Et euh, donc le lendemain matin, très tôt, je me lève, je me prépare pour aller à l'église alors que toute ma famille dort, en fait. Et euh, je vais communier, je vais manger ce pain et voir la coupe. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et là, je comprends pas, je me dis, mais attends, euh, la communion, c'est quand même un des trucs euh, vachement importants. Qu'est-ce qui va pas Pourquoi Je n'ai pas la réponse que je cherchais pendant huit ans. Donc, je rentre chez moi avec cette frustration. Et dans la semaine qui a suivi, il euh, y a mon, mon frère, qui, mon frère, avait accepté le Seigneur bien avant, en fait, qui priait dans sa chambre. Il est en train de prier en langue. Et il priait avec tellement d'intensité, c'est comme si le ciel était descendu dans sa pièce, je vous assure, c'était hallucinant. Et ce qu'il faisait, en fait, ça m'a, entre guillemets, énervé. Je me suis dit, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, je vais dans ma chambre et je, je, je crie à Dieu, « Mais si tu ne démontres pas que tu existes, franchement, entre toi et moi, c'est fini. Vraiment, je ne ferai plus autant d'efforts. Ce sera fini pour de bon. Il faut absolument que tu montres que tu existes, que tu fasses quelque chose, ce que tu veux. Mais demain, quand j'irai à l'église, quelque chose va se passer. » Et donc le lendemain, je vais à l'église et euh, le pasteur arrive et dit « Bon, on va commencer à prier. » Et à ce moment-là, en fait, j'élève les mains au ciel comme ça. Et quand j'élève les mains au ciel, je sens comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée. Ça descend comme ça sur moi. Et là, je hurle parce que ça me dépasse totalement. Mais pour moi, en fait, c'était la réponse que j'attendais. Alors, il n'y avait pas eu de mots, pas de phrases. Pas d'homme de Dieu qui a dit quoi que ce soit, pas de frère et sœur qui m'a dit quoi, qu'est-ce Mais c'était juste ça. Et ça, ça a suffi en fait. C'était la réponse que j'attendais depuis plus de 8 ans pour que Dieu me montre en fait qu'il existe et que sa présence peut se manifester à moi. Voilà.